Le vernissage de l'exposition de Pierre Alechinski a été un véritable succès. L'espace Gilbert Allosé de Rieux-Pérou a connu une affluence à la hauteur du travail mené pour ériger cette exposition. Il faut dire que cet artiste est une légende vivante, mais qu'il est aussi et avant tout un enfant du pays, en quelque sorte, puisqu'il a vécu quelques années dans le bourg avec sa famille durant la guerre. Un refuge qu'il n'a pas oublié, puisqu'il a lui-même eu l'idée de cette exposition. Élus et acteurs culturels n'ont pas taré d'éloges, tant sur l'œuvre que sur l'homme. Commencez par une note pessimiste. J'espère que les services de sécurité sont pendant pas les passages, parce que ça n'a jamais été prévu d'avoir autant de monde ici sur le centre. Alors c'est vraiment extraordinaire. Et on vous remercie tous. Bien Officiellement, je suis là pour parler un peu de Pierre Einsteinski. C'est difficile. C'est difficile de parler d'un mythe. Aujourd'hui, dans notre 21e siècle, se poser la question, quels seront les grands artistes que l'histoire retiendra C'est une question quasi insoluble, sauf de vivre des centaines d'années. Bien entendu. On évoquera, sans difficulté, Picasso. Mais après, au-delà, la question commence à se poser. Et Pierre Aïcheski fait partie, vraisemblablement et même sûrement, des plus grands artistes, je dis bien à l'international. On ne parle même ni, ni plus de la France, pas de la Belgique, vraiment à l'international un des rares artistes qui a eu l'honneur de réaliser des travaux magnifiques, de magnifiques plafonds, je cite, au Louvre, Ils ne sont pas nombreux les artistes qui ont laissé une œuvre pérenne, je dis bien au Louvre, c'est même plutôt rare, donc tout ça pour dire que Pierre Aïchensky fait partie des grands, des très très grands. Depuis sa venue en 2000 à l'école primaire qui porte maintenant son nom, Pierre Aïchensky a eu l'amabilité dans le cadre de plusieurs de ces expositions, d'échanger avec les élèves en toute simplicité, mais avec une grande considération pour les questionnements de chacun. Cette proximité que j'ai le bonheur de vivre au musée d'Aix-en-Provence, s'inscrit parfaitement dans l'éveil à la culture que nous privilégions. En fait, depuis 20 ans, de par sa présence directe ou indirecte, de par les diverses œuvres qu'il nous a léguées, Pierre Alechensky est présent dans la vie culturelle de la Cité. Son attachement à Rieu-Pérou se concrétise à nouveau dans cette exposition qu'il a quasiment prise en charge, démontrant encore une fois son devoir de mémoire, sa reconnaissance, son respect, sa fraternité, en un mot, son humanisme. Pierre Elchinski est aussi un, quelqu'un qui a énormément collecté les papiers, également les papiers d'archives, comme si l'idée justement d'avoir vécu cette dure histoire, c'était justement de lui ouvrir un nouveau sens et de créer une autre histoire. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est encore cet homme si humaniste, si engagé dans le fait de continuer et à créer, d'où son absence, mais aussi à participer à des projets comme celui-là et à montrer et à rappeler combien cet accueil, cette recréation de l'histoire sont importants. Et peut-être que plutôt finir sur cette question du serpent et du cobra, c'est justement finir sur cette idée de cette carte de navigation dont il nous parle, de navigation sur lequel il a fait de l'encre de chine a pour nous inciter aussi à faire ce voyage mais peut-être à accueillir aussi ceux euh, qui font le voyage malgré eux quelque part ou qui n'ont pas choisi mais où ils sont obligés d'aller et la question c'est aussi de euh, comment accueillir ces voyageurs et c'est cette question-là je pense qu'il nous, euh, euh, qu nous pose aujourd'hui en participant à ce projet. Merci beaucoup. Cette exposition pour moi, euh, fait ce, ce, cette invitation au voyage, hein, et, et euh, cette invitation à l'autre, cette invitation à, à, à toutes les cultures, à, à d'autres, à des façons de faire un peu différentes. C'est un peu l'histoire qu'a vécue euh, Pierre Alacheski qui transpire. En fait, c'est comme ça que je le ressens. Je ne comprends pas grand-chose à la culture, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti ce soir. C'est un immense artiste, largement reconnu à l'international, et pourtant il a gardé la trace, vous l'avez aussi largement exprimé, dans des moments extrêmement difficiles de sa vie, il a gardé aussi le souvenir de l'accueil qu'il avait reçu ici sur le Sigala sur le et en particulier sur Rio Pérou. Et il vous a fait profiter, il vous fait profiter et j'espère qu'il vous fera profiter encore longtemps aussi euh, de la reconnaissance qu'il a euh, à travers le monde. et C'est vrai que je crois que c'est quelque chose euh, dont on a fortement besoin dans notre société actuelle où euh, Monsieur le maire le disait tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas être... Euh, Forcément euh, toujours trop pessimiste mais c'est vrai qu'on a une société qui s'est fortement transformée avec euh, un certain nombre de bonnes choses mais certaines peut-être un petit peu moins et que euh, ces valeurs de fidélité de reconnaissance sont extrêmement importantes et c'est ce que je ressens moi euh, très fortement euh, aujourd'hui à travers euh, cette exposition. Euh, seul on peut pas arriver à faire ce genre de choses avec des gros partenariats avec les abattoirs Musée Frac Occitanie avec la Comité de Communes, avec la municipalité de Rieux Pérou, euh, parce que voilà, tout seul on peut pas y arriver, c'est pas possible. Mais particulièrement avec Pereljensky qui a conçu cette exposition tout seul euh, autour du voyage. Je suis, je sais pas, je sais pas si c'est un grand voyageur physiquement, mais je sais que dans l'âme, en tout cas, j'en suis, je le ressens. C'est quelqu'un qui aime les gens qui bougent, qui voyagent, parce que lui-même a été obligé de, très jeune à 13 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, a été exilé, a été accueilli à Rio pérou Et j'ose imaginer, j'ose espérer, enfin non, j'imagine que, que c'est des choses qui marquent un jeune adolescent euh, d'être accueilli les bras ouverts et que ça marque une vie et dans son travail c'est quelque chose qu'on retrouve énormément il a beaucoup beaucoup travaillé avec tous les auteurs tous les, tous les écrivains qu'il a, qu a rencontré qu'il a découvert c'est quelqu'un euh, c'est un homme du partage c'est un homme profondément humain Et c'est un grand artiste également et, et, et dans cette exposition moi c'est ce qui me touche je le disais tout à l'heure euh, ce qui me touche c'est ce qu'on peut porter sur les épaules comme ça quand on a 13 ans et c'est surtout que à l'heure actuelle euh, à l'heure actuelle on, on voit les migrants les réfugiés les gens qui fuient leur pays euh, comme des parasites comme des gens qui vont nous voler notre argent qui vont nous voler notre, notre travail et je suis convaincue au plus profond de moi que non non ces personnes là non seulement elles souffrent mais elles vont nous apporter quelque chose comme nous on va leur apporter quelque chose et là ça se retrouve ça se retrouve parce que à 13 ans ses parents quand ils sont arrivés ils étaient médecins bien, naturellement ils ont soigné les gens du village du bourg voilà ça a été tellement euh, normal euh, et 80 ans après, on porte encore cette histoire et, et les enfants qui sont ici, ça va semer des graines obligatoirement, ça va, semer des, des, ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir des yeux et acceptons les migrants, acceptons les étrangers, acceptons les gens qui souffrent, acceptons les gens en exil parce que c'est des belles histoires. Après l'œuvre de Pierre Alechensky, euh, là on est devant Le Volturno, une magnifique série d'un travail autour d'un livre de Blaise Sandrard euh, qui, pareil, traite le thème du voyage. Enfin, le livre s'appelle Voyage en Amérique, euh, tiré d'un poème éponyme, éponyme, Le Volturno. Euh, voilà, c'est toujours dans cette continuité de la mouvance, d'aller voir ailleurs, d'aller voir chez les autres, de, de, de voler des idées, mais d'en donner aussi cet échange. Euh, ça me plaît énormément. Donc, une belle œuvre et une belle personne Exactement. Exactement. Et c'est un beau cadeau qui nous fait. C'est vraiment un beau cadeau. Je pense que les gens sont conscients de ce cadeau. Je, vraiment, j'y crois. Euh, on, va faire, on va essayer d'être à la hauteur de cette exposition. De, de... On organise plein d'activités, plein d'animations tout au long de l'été. Au mois de septembre, ce sera des au scolaires, C'est-à-dire que les enfants vont venir visiter l'exposition avec un médiateur en art contemporain. Et, euh, Morgane, Pellissier. Morgane Pellissier va venir former les bénévoles qui vont ouvrir l'exposition le, le, le, le dimanche après-midi. Euh, non, Jean-Claude Jean Leroux va faire euh, une partie des visites avec les scolaires et je suis en train d'essayer de trouver les autres euh, médiateurs pour, euh, pour les collégiens. Euh, voilà, il histoire que ça ouvre, que ça continue à ouvrir des portes et que cette exposition soit visible. Bon, donc euh, exposition gratuite Gratuite, entrée libre, ouverte à tous, du mardi au samedi, de 13h à, 18... à 19h, euh, le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h. Voilà, jusqu'au 30 septembre. Merci beaucoup. Avec plaisir.